Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question peut-on vivre du trading sans un gros capital de départ Eh bien oui, il y a un grand nombre de traders célèbres qui sont arrivés à devenir multimillionnaires en partant avec un capital de 10 000, 20 000, 30 000 euros. Ils ont réussi à multiplier cela assez rapidement. Comment En utilisant l'effet de levier, effet de levier qui vous est proposé par les courtiers, par les brokers. Le tout, bien sûr, est d'avoir une technique de trading efficace et d'arriver à faire des gains réguliers et surtout, euh, maîtriser bien une méthode de trading. Donc, c'est l'essentiel. C'est arriver à trouver une méthode de trading qui vous convienne et qui vous permette d'augmenter rapidement vos gains. Donc, j'ai fait des, des études ces dernières années sur les différentes méthodes de trading et pour moi, il est évident que la méthode la plus efficace c'est d'ailleurs confirmé par un grand nombre de traders et des traders très célèbres qui utilisent cette méthode, c'est bien sûr le scalping. Donc le scalping qui consiste à prendre des petits gains régulièrement, certains scalpeurs font 40, 50, 100, même 200 trades sur une seule journée. Maintenant ce n'est pas indispensable, vous pouvez vous contenter de moins mais vous pouvez arriver à faire euh, des gains facilement entre 1 et 3 par jour, c'est ce que j'arrive à faire régulièrement ainsi que mes étudiants et il ne faut pas vous entraîner des années pour arriver à maîtriser une méthode comme cela, j'ai des étudiants qui dès les premiers jours sont arrivés à de très bons résultats. Donc bien sûr il ne faut pas vous lancer en une méthode comme ça en apprenant le trading avec 30 000 euros sur, un, sur votre capital de départ donc il faut d'abord vous entraîner bien sûr sur un compte de démonstration vous pouvez commencer avec un compte de 1000, 2000, 5000 euros en démonstration comme ça vous prendrez la même chose une fois que vous passerez en réel le même capital et vous serez habitué à ce moment-là à l'évolution de votre compte mais si vous faites entre 1 et 3 de gains par jour, je vous assure que vous arriverez très rapidement à de très grandes, grosses sommes d'argent. Donc c'est le principe donc, de, il n'est pas nécessaire d'avoir un gros capital de départ, vous pouvez très bien commencer avec un petit capital et surtout commencer avec un capital virtuel donc avec de l'argent virtuel avant de commencer sur un compte réel. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, likez-la si c'est le cas, partagez-la. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment, abonnez-vous ici à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, à très bientôt, au revoir.